euh, un très joli soleil euh, en balance, et je vous le dis tout de suite, mars y sera également, Donc, euh, mais plus tard. Hein. Euh, en ce qui concerne le soleil, euh, bon, c'est... Euh, ce sont vos objectifs, c'est la façon dont vous allez exister euh, pendant ce mois d'octobre, et le Soleil est très très bien placé, euh, en tout cas en secteur, parce que c'est votre secteur neuf, c'est un secteur d'expansion, c'est un, un secteur de développement, et à mon avis, ce sont vos idées euh, que vous allez pouvoir développer, ou des idées qui sont déjà euh, dans l'air, hein, sous forme de projets. Mais en tout cas, il y a des avancées vraiment intéressantes dans ce domaine, pour certains d'entre vous. Hein. Je ne dis pas pour tous parce qu'il y a d'autres aspects dans le ciel qui sont pas toujours faciles à vivre pour certains natifs, mais en tout cas, pour le deuxième, le troisième e décan, ce Soleil en Balance va être vraiment assez rayonnant et vous faire rayonner vous-même. Il peut y avoir une ambiance très conviviale pendant cette période, vous allez peut-être voir beaucoup de monde être invité à droite à gauche, sortir, faire la fête, bon vous voyez, euh, tout ce qui est du domaine finalement euh, de la maison 9 qui est quand même la maison de jupiter, hein? c'est une maison de joie comme on dit, et euh, donc c'est un mois qui devrait être un mois de joie. Sauf que le soleil rentrera en scorpion le 23 et s'opposera à uranus, euh, mercure et vénus vont faire la même chose, donc vous voyez il va y avoir quand même des, des temps euh, euh, des périodes de, de quelques jours où, euh, hein, euh, surtout donc euh, dès que le soleil sera en, en scorpion, euh, où il va y avoir des craintes, des angoisses, des retournements de situation, euh, ou des situations auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Mm. En ce qui concerne votre quotidien, votre travail, euh, votre, vos horaires, enfin tout ce qui fait votre vie quotidienne, euh, c'est géré par Mercure, et mercure rentre en scorpion le 3, elle va être en, en scorpion tout le mois. Bon c'est sûr que c'est les premiers jours de, hein, où elle va être opposée à uranus qui, va, qui vont être un peu compliqués, euh, parce que bon il faudra peut-être changer d'avis sur quelque chose, ou c'est quelqu'un euh, de votre boulot qui changera d'avis, euh, et vous serez un petit peu hein obligatoirement avec uranus, il y a du mouvement et le mouvement déstabilise. Hein. Euh, il y a des changements, on en a parlé hein, pratiquement toute l'année pour le premier des décan, des changements qui vous plaisent pas forcément, d'autres qui vous plaisent, enfin vous êtes vraiment entre deux eaux et, et, et, et parfois euh, vos réflexions, euh, représentées par Mercure, ne sont pas forcément positives. Alors essayez, si possible, hein, de ne pas trop écouter euh, les bruits de couloir, les choses que vous pouvez entendre à droite et à gauche, et euh, euh, qui vous... comment dire... qui pourraient vous miner un petit peu le moral, hein, parce que euh, les, les, les aspects d'Uranus sont parfois euh, euh, tellement euh, le contraire de ce que vous attendez, euh, qu'effectivement ça peut euh, vous mettre le moral dans les chaussettes. Mais enfin dites-vous quand même que euh, les aspects de mercure sont très rapides et que là pour le coup, euh, bon à mon avis ça va durer une journée. Et puis comme vous êtes quelqu'un de positif dans le fond, hein, vous êtes un signe positif, eh bien vous allez récupérer euh, très très rapidement. Alors Mercure est aussi, euh, comment dire, euh, euh, toujours euh, en lien avec d'importants rendez-vous. Hein? Alors que vous ayez rendez-vous avec un médecin, avec votre boss, euh, avec euh, bon, je ne sais qui, un parent, en tout cas il y aura un rendez-vous important dans, les... dans le mois. Hein? Euh, ce ne sera pas euh, plusieurs. Hein? mais chaque décan aura à un moment ou à un autre un important rendez-vous à gérer. En ce qui concerne vos affections, vos liens, vos attachements, tout ce qui est du domaine affectif et qui est géré par Vénus, eh bien nous aurons affaire à une Vénus qui malheureusement va elle aussi entrer en Scorpion. C'est bon, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté euh, ces planètes en balance qui euh, sont un peu exaltantes, et en même temps ces planètes en scorpion qui vous remettent euh, hein, euh, un peu les pieds euh, sur terre, mais de trop! Hein, C'est vraiment... Euh... Bon alors peut-être qu'on peut penser aussi que vous aviez visé trop haut, que vous, vous étiez cru trop haut, euh, que vous avez pensé que ceci, cela et la réalité vous rattrape. Hein. Euh, c'est tout à fait possible, et en tout cas il euh, y aura de nouveau euh, avec vénus et uranus un changement de direction, euh, c'est-à-dire que vous changerez d'avis sur quelque chose, ou que c'est quelqu'un, votre conjoint, un ami, euh, qui tout d'un coup tournera kazakh et vous ne saurez pas pourquoi, vous ne comprendrez pas pourquoi, vous aurez du mal hein, à à, à admettre les choses. Donc le mieux, je pense, hein, ce serait de demander une explication. Ne restez pas comme ça dans l'inconnu, dans euh, ne restez pas sans demander à l'autre qu'est-ce qu'il en est exactement. C'est toujours mieux de savoir où on en est plutôt que d'attendre en se disant est-ce que ceci, est-ce que cela? Hein? Donc je vous conseille vraiment euh, d'aborder une franche explication avec la personne euh, euh, qui est responsable euh, éventuellement hein, de ces... Euh, euh, comment dire... De ces petits petits hein, tremblements de terre euh, que vous vivez euh, depuis plusieurs mois, euh, surtout donc si vous êtes euh, du premier décan. Pour les autres, bon... Euh, c'est euh, bon, à Vénus en scorpion, elle est pas géniale, ce sera pas ce euh, sera plutôt un peu tourmenté mais bon, elle passe assez rapidement. Mars donc votre planète d'activité et de vitalité et elle est bien placée, elle est en balance elle aussi. Alors c'est sûr non, qu'elle est moins euh, comment dire, elle est un peu dévitalisée hein, en Balance, elle est chez Vénus, donc elle n'est pas du tout agressive, Elle est pas, euh, euh, mais elle est quand même efficace. Hein, elle est dans un secteur jupitérien, donc euh, euh, c'est plutôt bon signe pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir entreprendre et vous dépasser, c'est-à-dire aller plus loin que vous ne le pensiez. Donc ne vous mettez pas de limites, hein, puisque de toute façon vous avez la capacité d'aller loin, Hein? mais qui veut aller loin ménage sa monture. Donc euh, ne, ne mettez pas, ne jetez pas tout d'un coup toutes vos forces, hein, représentées par Mars euh, dans la bataille, ou dans le projet, ou euh, n'importe où. Mais allez-y euh, progressivement, hein? Mars en Balance elle est... Euh, bon vous voyez, elle n'est pas du tout dans l'offensif, dans l'agressif, elle est au contraire dans la douceur et dans le on prend son temps, on ne fait pas les choses de manière précipitée, d'accord? Maintenant pour la forme physique, je suis à peu près sûre que ça devrait être un, un bon booster hein, pour votre énergie, en dépit d'ailleurs de, de, des autres aspects que vous allez avoir, vous savez des oppositions d'Uranus, je pense que Mars va beaucoup vous aider à, à dépasser tout ça et que finalement ça n'aura pas autant d'importance qu'on le croit. Euh, d'autant plus, hein, d'autant plus qu'Uranus sera euh, rétrograde. Hein. Là, je fais référence donc aux, aux aspects de, de Vénus et de Mercure. Euh, maintenant pour terminer sur Mars, euh, sur la sexualité par exemple, eh bien vous aurez une libido très vivante on va dire, hein? elle sera même un petit peu exigeante. Une, un dernier conseil, hein, si je peux me permettre, essayez de faire du sport parce que vous aurez de l'énergie en trop, hein? donc il faudra la dépenser